Lorsque l'on souhaite évaluer ses pairs à la suite d'une prise de parole, deux étapes sont à suivre, l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs. La première étape est l'auto-évaluation. Après avoir pris la parole, la personne doit d'abord effectuer une rétroaction verbale de sa prise de parole, c'est-à-dire une auto-évaluation. L'auto-évaluation consiste à émettre une appréciation ou une réflexion critique sur la valeur de ses idées, de ses travaux, de ses apprentissages ou du développement de ses compétences. Elle doit donc faire état tant d'éléments positifs que d'éléments qui ont été moins bien réussis. L'auto-évaluation est indispensable au processus d'évaluation par les pairs. Pour que les commentaires des pairs soient bien reçus et qu'ils aient un impact positif, la personne qui a pris la parole doit pouvoir comparer son auto-évaluation à l'évaluation de ses pairs. Si une personne ne fait pas d'auto-évaluation, il sera difficile pour elle d'entendre et d'accepter ce qu'une autre personne peut dire à propos de sa prise de parole. En effet, elle n'aura pas fait un travail préalable d'analyse qui lui permet de comparer la perception de sa prise de parole à ce que les autres ont observé. La deuxième étape est l'évaluation par les pairs. À la suite de l'auto-évaluation de la personne qui a pris la parole, ce sont des pairs qui font part de leurs observations, et ce en mettant en pratique quatre stratégies. L'observation de faits, le message en jeu, la rétroaction sandwich et en évitant les généralisations. Pour faciliter l'évaluation par les pairs, il est préférable de préalablement noter ses observations dans une grille d'observation. Ces quatre stratégies vous seront expliquées dans les prochaines capsules.